J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Marathon des Langues. Est-ce que vous en avez marre de stagner en anglais Est-ce que vous en avez marre de ne, de ne pas progresser Est-ce que ça fait 10 ans ou plus que vous essayez de parler anglais depuis le collège peut-être Mais rien n'y fait, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à progresser et ça vous énerve. Si c'est le cas, restez avec moi car je vais vous parler de quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Jingle Alors effectivement si aujourd'hui vous en avez marre, que ça vous énerve, que vous progressez, que vous ne progressez plus, que vous stagnez, que vous faites tout ce qu'il faut, que vous bossez mais que rien n'y fait, vous n'y arrivez pas. Eh bien, euh, je vais vous dire une chose, rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas nul. Arrêtez de vous dire que vous êtes nul. C'est simplement que vous n'utilisez sans doute pas la bonne méthode. Et la bonne méthode, c'est quoi Eh bien, elle demande de la discipline, de la persévérance. Car oui, ce n'est pas forcément simple d'apprendre une langue car il faut s'accrocher. Ce n'est pas simple d'apprendre l'anglais. Mais quand on utilise la bonne méthode, eh bien, je peux vous dire que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Et si vous vous faites accompagner, booster pendant un, votre marathon d'anglais, est-ce que vous pensez que vous pourriez y arriver Bien sûr que vous en êtes capable, parce qu'on est tous capables d'apprendre une langue, ce n'est pas une question de capacité, on peut tous le faire. Donc aujourd'hui, je vous fais cette vidéo tout simplement pour vous annoncer l'ouverture des portes de ma formation. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui la formation pour parler anglais en 6 mois en disant et sans partir à l'étranger les portes sont ouvertes je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo pour vous inscrire, n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez des questions juste en dessous de cette vidéo ou tout simplement, vous pouvez même m'envoyer un mail, m'écrire sur Instagram, m'écrire sur Facebook, euh, m'écrire sur le blog Marathon des Langues où vous voulez. Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions et euh, pour vous aider dans ce marathon d'anglais lors duquel vous allez découvrir pendant 6 mois Comment c'est possible de parler anglais D'ailleurs, lors de la dernière session d'inscription, une de mes élèves, plusieurs de mes élèves, ont commencé déjà à parler en anglais au bout d'un mois. Évidemment, je ne vous dis pas qu'elle était bilingue, car évidemment, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de magique s'il y a du boulot derrière. Ce n'est pas... Et encore, il y a du boulot, mais euh, la personne dont je vous parle, c'est Fabienne. Et Fabienne, au bout d'un mois, elle commençait à parler anglais en elle m'a révélé qu'elle travaillait 30 minutes par jour. 30 minutes par jour, c'est vraiment pas grand-chose pour pouvoir progresser. Franchement, si vous avez des progrès, si vous avez des résultats comme ça au bout d'un mois, est-ce que vous pensez que ça vaille le coup de, euh, de prendre des cours, de se former Et enfin, parler couramment anglais parce que vous en avez peut-être marre de passer autant d'années à essayer de... de de, de parler anglais, de reprendre l'anglais pour la énième fois parce que franchement, c'est quand même saoulant de s'arrêter, de reprendre et d'avoir l'impression de recommencer à zéro à chaque fois. Donc, allez-y, euh, cliquez sur le lien juste en dessous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. S'il si y a des gens dans votre entourage qui galèrent en anglais, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'accompagnement n'hésitez pas à partager cette vidéo je serai ravie de répondre à toutes leurs questions et à les aider même s'ils ne prennent pas la formation il n'y a aucun problème j'ai juste envie d'aider un maximum de monde à progresser et à arrêter d'être frustré en anglais donc n'hésitez pas à liker à partager à laisser vos commentaires juste en dessous et moi je vous dis euh, soit de l'autre côté dans la formation ou alors à la prochaine dans une autre vidéo du, de la chaîne marathon des langues ciao et n'oubliez pas bon marathon des langues